Moi récemment, j'ai fait plein d'études qui m'ont demandé énormément d'investissements. Et avoir toujours un pied dans le scoutisme, c'était se permettre d'avoir un endroit pour souffler, pour savoir l'été que je vais passer deux semaines dans la nature, à vivre un rythme peut-être un peu plus cohérent avec notre corps et avec un rythme de vie de groupe. C'est un moment de pause et je pense qu y a. je suis persuadée qu'il y a plein de façons de le faire, mais pour moi et pour pas mal d'entre nous au scout c'est aussi une façon de le faire.